si dès aller l'église pour mal fond prier contre l'insécurité à peuple haïtien là m'apprentrer dans l'église épiscopal m'garder en bas sous tane mon père mon gros galil panje m'pété courir. pendant m'app tourner frères et sœurs bien-aimés m'tomber sous géral là et bien m'app passé pour m'rentrer dans l'église pour que mal la prier oh oh c'est ans de de, la police a cherché pasteur Bataille ensemble avec pasteur Forge dans assassinat président que ben oui seigneur Je ne a pas compte qui comptait pour mal la prière contre insécurité à un pays d'Haïti frère Maxim cap c'est kounia bagaille compliqué oui pour l'église épiscopale Gina Walls, mes amis parler tant coupette ma, il mettait toute bagay honnête. ab se pété 300000 gourdes Pe France Call a touché chaque mois dans l'parlement. Messieurs, j'en Sénateur Yuri la tortue bon, n'mené enquête contre la corruption. Sénateur, vous pas ta faire nous, pas chamba nous, explication de l'agence ça. <coughs> et que c'est pas fini là, nous frères et sœurs bien-aimés. yon compte banke pe France Call gagné. li ont plus passe Yon million de dollars sous oui. Selon Baf eh bien, si compère, utilise franchise l'église épiscopale pour rentrer pile zam et pile balle dans le pays d'Haïti. Mon cher, vous rappelez au travail Jovenel Moïse, passe en bas de mon sa yo? chers <coughs> ou non? Gentil proverbe créole la dit, complot pire passé passe ouanga, m'bral bon dossier. A sous des tiches. Bonne nouvelle, izin Asphalt, président Jovenel Moïse, t'es construit dans six pays, frères et sœurs bien-aimés, et bien, eh bien eh, libral opérationnel pour construire diverses kilomètres de route. Bral détail Rale chez ou chita confortablement, fou qu'on amis, il faut pas rentrer la caille ou se yon plaisir. Tout tripotaï, sa yon a bon timamite, sans retirer et sans mettre.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 Nous te une chance présentée où ti ti a compte à ye. Et kont ça, qui c'était, le poulet mourit senti. Mais si à chaque fanatique qui te commente, réponse la réponse vomi. Un petit cric pour nous voir nous gagner. Si vous Ti me nan pas, ne hésitez pas à quitter éléments de réponse par dans le commentaire. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. Zami m'appelle Foucault qui rentre la kayou pour yon l'autre édition spéciale. Mesdames mademoiselles et Messieurs, actuellement là, m'a ki qui nous pour mal agi fouam, pour mal la prière contre l'insécurité, pour se à touche kem échant yo. M'a prentre dans l'église épiscopale, c'est gade m'gade en bas sous tane mon père, mon série de AK-47, mon série de Galil, m'a T-65, moins 9 mm, m'oblige pete courir. Pendant ma sortie, m'a passé dans quelque l'église protestante. la police a diverses divers pasteurs qui impliquaient tout les président. Qui est-ce qui fait travail CEA actuellement Franchement, mesdames, mademoiselles et messieurs, la est en danger. Et mieux femme fait ou koné, Gina Walls qui s'est broqué l'église épiscopale les gars koze ya. mon père pa de l'ok ok pou la frère se sœur bien-aimés nan dossier trafic zam ak trafic bal. mon père c'est youn nan pi kriminel criminel pays d'Haïti si ap chrétiens chrétien vivant pas pile et pa chaque jour oh l'éternel papa après de CPJ fin j'ai fini Rolls. Les mêmes qui te gères responsabilité pour dédouaner kontene yo. Mare yon marel, frères et soeurs bien aimé, yon rentre ensemble avec en dedans de CPJ. Nous connaissons des CPJ. nos nous séries de techniciens. Messieurs, si bisou pour nous. Gonz série de cuisiniers, gon série de chefs, frères et soeurs bien aimés. Léonti ou yon pral cuisine. Papa. Ay, ay, ay. Gonjon soti ou jeunes, ou je suis sorti, ou bien ah, ou bien grage, ou flanco, ou son plat de salade, et puis yon bien ou bien dégusté. Vous connaissez L'on a regardé visage visage Rawls, ou a son monde qui commençait à rentrer dans l'âge. Eh bien, grand maladie, il manque de gros remèdes, pa papa ici. Et c'est PJ Chachet, il fait papa, il bi bien fou, bi manque. Il bien frotel Il y si feuille laurier. Il y le li Il y a metté le la, metel bouye, li metel la de pou l Parce que le besoin, il faut le jouer. Ou kon wale yon bega bien bouillis, frère, c'est ce. Pour qu'on lage. Ou qu'on garde presque fon sel l'ensemble avec de l'eau bega. Et bien, c'est comme ça. De CPJ cuisine, Jina Rolls. fait une cuisine, manze bien cuisine. C'est bien, j'ai dit j'ai toujours <laughs> faut mal chercher qu'on est. faut mal chercher. Secrétaire exécutif, l'Église épiscopale qui s'appelle père France school. Posez la question depuis qu'il est, Ou travaille pour l'Église là, dit depuis divers années. Oui, m'a travaillé pour l'Église c'est Et m'a continué travail jusqu'à ce que di, koze, toujou, bouke, yala, chèche, exekitif, kesyoun, le l l ane, oui? Et soleil a couché. Vous rappelez vous, On note l'église épiscopale témeté d'ailleurs vous est c'est un livre c'est un livre pour les enfants oui un livre pour les enfants pour les enfants la mort sans pour les enfants de vite l'homme est-ce que vous est-ce que vous comprenez papa Isien? voilà c'est t'y cest livre c'est un baleine ou ah maria c'est ça ce chapelet pour le Maman Marie ou Se, ou c'est sel Maman Bon Dieu, la prière pour nous aujourd'hui. Amen. Ce livre pour montrer si Mounio ABCD, ce katechis. Tu comprends? C'est ça que tu as condamné. Après, lorsque ça fin mette de yo, eh bien, yon fin cuisine Gina Rolls de CPJ di Fom jouen de France Cole. Parce que Jina dit c'est Père peu e pour que l'Alde douane continue. Réle ou rele mon père, mon père Boudé. Et rappelez-vous, mon père te geta mette notre dehors pour le faire connaître. Li pas qu'on dossier ni de près, ni de loin, ni de très très très très loin, frère, et ça bien aimé. De CPJ, pas patience pour ça. Adieu. En première invitation, mon père Boudé. Abliez, c'est lui-même qui l'a pour écrire les Et pour que Madocheville, lui-même qui vous <laughs> Chaque yo écrit, mon père, mon père dit, m'pas dispo pour le moment, tandis que, nous l'église ap cite, chrétiens vivant ap tombé et puis, père pas disponible pour travailler, Seigneur, c'est quoi l'histoire? Frère Maxime, m'capcoutem, en première invitation, le boudet, mais vous capable de rappeler aussi, M. Samuel Madiste, défenseur de Wamoun dans pays d'Haïti, qui avocat l'église épiscopale, qui impliquait dans le dossier Trafic Zam, Act Trafic Bal, tandis que... Avocat, responsable mou, -se -se -e ap ap de kout moun mouri, kout tout la moun, non, frère, et soeur bien aimé, a plité, a faire des rapports contre moun qui mouri, contre les sécurité toute la sainte journée. Et mes journées aujourd'hui, les avocats, les institutions, qui ont pris des âmes ak des en dedans pays. Franchement, je suis confuse dans l'évangile, je suis confuse dans l'organisation de la moun. Ça qui prend le bien dans le peuple haïtien, en première invitation, les moudes invitation. Et bien, on deuxième invitation, frère et bien-aimé, li pa allé, mais père Madocheville li même, li pral dit, pour qui ça? que, <laughs> mon père pas allé dans invitation, li te ge a affel, li ta pral regle, li tege travail se a, la monte descend, etc. Est-ce que tu comprends? Et bien, ça ki pral passe, gon série de mots, Yo toujours utilisé le que yop fait ou yon invitation. Depuis ou e mossa yo, en dedans, l'invitation en et se bien aimé. Qui sa ki pral pasé ou met tout koné, les au rivan ba, pa gen de, ni toi bagaye, yop kembo yon ou en kote. Kounya yala, le met sa m'a madiste, encourage pour que les pas dans des CPJ passé li kon quoi y a mon père Tade bien responsable organisation doa mon nom. y a mon père eh bien responsable de CPG au c'est très bien aimé qui fait 7 ans caïbaon qui connait gouya zombie qui fait 7 ans en dans l'église qui kon toute poto honnête et 12e à sa qui gagne un qui fait sept ans en balan, mais qui congou de petit poisson Yo di na pas son deuxième vitesse Yo invite pe ma doucheville <laughs> Eh bien kounya là, depuis yo invite moun ki la hein. Eh bien qui sa qui bra l'passe Moun ki écria e lui même, se Manda dam de oui de d'ailleurs automatiquement Eh bien kounya là, mon père marchait chè tchia tchia Li vini na de CPJ ou le répondre une question. Le père les pères Madocheville, allez, frères et sœurs, vous capable capables de rappeler ou? Monsieur répond, plus passer 80 questions. Plus passer 80 questions, vous posez. Vous découragez la question. Question, question, question, question, question, question. question. Plus passer 80 questions, monsieur Chita pour le répondre. Et les pères M'Adoche, et les pères... François lui-même débarqué dans le CPJ pour peut-être aller pour aller répondre question. Eh bien, l'arrivé français est bien aimé, monsieur répond plus passé 95 questions. Des questions posées au monsieur Maïmou l'école qu'on est, c'est gros prêtre, c'est pas n'importe qui et mon qui on comment pour répondre question mais pas oublier Enquête de CPJ, ce sont des professionnels, papa ici. Les questions on le monsieur niait questions, on la sous côté, il ne veut pas répondre direct, etc. poser les questions, poser les questions. Eh bien, ça qu'elle pas décider de répondre. Il aurait posé l'autre façon encore, parce que une série de questions pertinentes de CPJ, à ce que faut que les réponses une Oh oh, non fouye zo, fouye zo, fouye zo, en dedans kalalou, fréze so bien-aimé, yo joenzo. En dedans, kalalou, en de kalalou, l'église épiscopale, yo jwen zo Ma besoin zo way encore. Gon série de réponses, monsieur baye avec question responsable de CPJ yo. Sajina Wallsted yo, yo différent par rapport avec ça, mon père yo di, hey, eh, mon père dans <laughs> ce petit boîte là ou. Je dis mon père, ou te, garde à vue. Le kayon mette mon père dans garde à vue. Mm. la, Libral fait confrontation ensemble avec Gina Wols. Mm. Et de CPJ pral parti de comptable l'église épiscopale. Yon ma re-comtable. Le fin ma re frère, c'est ça bien aimé comptable a yon bay une série de documents qui montraient que chaque mois plus 30 000 dollars sorti en dedans de caisse l'église là allait sous compte zimbabwéen et jusqu'à moment m'a parlé ensemble avec vous là France ensemble avec tout l'autre, yon mette en bas pas ka ba explication, qui sa l'agence a fait, plus passer 30 000 dollars -ce que c'est chaque mois. Ma kese l'église, est-ce que c'est pour évangéliser l'autre zone? Non. Est-ce que c'est pour aider chrétiens vivant? Non. Est-ce que c'est pour faire don? Non. Est-ce que c'est pour construire l'école l'église? Non qui travaille, plus de ces traitements, ça a fait pas ici. Ces âmes, ces balles, la lâcheté dans pays les États-Unis d'Amérique, eh bien, pour une fonte d'être chrétien vivant, Janti Chanté a dit, c'est un bel palais cristal avec un pile chaise en or. Pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Eh bien, c'est bal à exam. L'argent offre un fidèle yo à l'acheter pour faire un ciel plus vite pour aller croiser ensemble avec Jérusalem dans le bel empire. Les plus belles passées diamants.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 étant donné frères et sœurs bien aimés pays a chargé à gang l'église épiscopale pas hésité acheter pile zam à pile bal pour le voyez chrétien dans palais cristal la rapide retirer on a souffrance sous la terre rapide. est ce que vous comprenez et bien mesdames mademoiselles et messieurs Baf qui pral fouye zone en Kalalou, Baf qui se yon entité en dedans de CPJ. Mon pe tellement des kont son bagage extraordinaire. Père toujours dit que les ça ne est pas riche. Eh bien c'est les bien à faire pour les pays. Pendant ou les pa l'église épiscopale, la pile zamb pile bal dans pays. Mounsa yo, éducation toujours piche. piché. Ou rappelon notre yo, t'aimé t'aide yo. Yo, du kon ça, oui. Eh bien, yo, même, c'est dans l'éducation, c'est dans l'évangélisation. Oui, yo, évangélisez les peuples. Yo, évangélise, iso, ensemble avec, l'homme a s'en jours, plus vite l'homme. Yo, évangélise frères et sœurs bien aimés. Et là, fin, évangélisez, yo, messieurs continuez à faire disciples, même Jean le dis dans ma allez prêcher bonne nouvelle à tout royaume à toute tribu à tout peuple et à toute langue Dieu sache moi t'enseigner te nous c'est ça Eh bien mon père a fait eh bien les qui ont fait Eh et bien disciples qui ça au fait c'est fanuel fan de tête monde dans la ria yo yo la vie éternelle qui pas jam fini c'est kidnapper yo kidnapper moun. c'est traumatisé yo traumatiser moun. c'est pas pour sa raison jésus te dit de vous choisir suivre moi prend quoi ou et l'église épiscopale prend quoi le frère c'est bien aimé il transforme quoi par là en Galila katouche pou li li l l la cartouche pour de tête chrétien vivant dans pays d'haïti les fait disciple il investit dans l'éducation l'évangéliser les gangs il bien la pfe l'argent, N'est-ce pas? Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui va passer dans l'histoire, les bafal qui sont dans là, vie, ils jouent sous compte, bien, sous compte de France Coll. Ils ont plus 1 million de dollars américains. Et ont à Haïti, il million de dollars américains. Ils ont plus plus passer 1 million de dollars américains, qui ça yon a ap fait, qui travaille ou a fait? Pour que plus passe 1 million de dollars américains sous compte Qui Qui s'aura so fait, qui travaille? Levé, fait si mais sous pas sous compte radou pas sous compte an pas sous compte C'est prêcher la bonne nouvelle. Et pour que plus passe 1 million de dollars sous compte Jésus revient bientôt et puis so fè avec 1 million de dollars sous compte Et de comprendre, ici. Est-ce qu'on a qui ça nous prend? Eh bien avec franchise l'église comme étant donné c'est l'église tout bib, le monde connaît c'est bible, chants. chant. Cette bagaille aide y a porter pour le peuple vulnérable. Eh bien à Jean-Marie doit fouille à faire Il passe passé avec pile contenes des cartouches, pile contenes des âmes, il a prélan moi yo la prière Seigneur, l'insécurité Papa bloquer les âmes pour que les criminels y'ont Qui les qui qui bloquer Bon, C'est nous qui consacrons au de Est-ce qu'on comprend? comprenez ce grave? Et, vous avez grave ne pas de question dans le CPJ. mandez vous là ça Zimbabwe ça qui est-ce lié Il dit oh oh monsieur, <laughs> depuis 2018, il pour l'église épiscopale. Et vous êtes capable de rappeler, madame, monsieur, ça qui est le voun là, qui sortit dans le pays de Tchad, il était débarqué ensemble dans le pays d'Haïti, il est petit ensemble avec. Monsieur, pour acider, il vide sous le fond le l'alkanel, il défigure Fia. L'alphine défigure Fia, frère Jésus, bien-aimé. Comme nan connaît la travail pour l'église épiscopale, criminel fini yon, e, oui. nan écrit l'église épiscopale pour le modèle support. Puis yon redis a monsieur, parce que maltraite Les filles à l'hôpital, mesdames, mademoiselles et messieurs. O lie l'église épiscopale, prenne responsabilité Pour que femmes aide femme, nèg la kankane ensemble avec acide. Elle prend passe pour fille, tout yel, tap tout yel. L'église épiscopale mette notre déo pour dire, Monsieur Pape travail pour vous encore. Mais les gens qui ont prêché la bonne nouvelle, les gens qui dit, les gens qui ont dit toute la sainte journée, sougèrent 10 casse-moi sur ou la. les gens qui ont bon Samarité toute la sainte journée. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, cette dame qui ki pral faire contact, relè sel, sotande en deya responsable, président, ministère Affaires étrangères dans le pays, pour faire des marches, pour comment les capables de jouer, pendant 24 heures de temps pour quitter pays d'Haïti, pour aller prendre soin aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on rappelle dossier ça Pendant le pape travaille, pendant mon père dit, eh bien, monsieur, pape travaille là, machine, l'église toujours en bas de riel Ka ils nou l'église, la dan l'abdomi. a là? La, gon série de lettres yon jouen, fraîches dat. Pendant mon père dit di l'pap travail, yon pas konèl ni en pet ni en penzi, allez voir pour bo kit là. De sepe jina fouye kalalou fre maxem, yon jouen exactement, ils se connecté ensemble avec l'église la. Et chaque mois, 30 000 dollars al tombe sou compte li, pour al l'acheter ça ma pour une femme d'être chrétien vivant dans le pays d'Haïti et ça pour qu'on change mon pège pile million ça sous l'église a détesté toute la cette journée pour acheter ça il pa pas qu'à explication de l'argent et père france Colt, sa frère et bien aimé chaque mois la touche 300 000 goudes a dedans parlement haïtien. Madame Bouki sa, est-ce que c'est pour la prière pour sénateur ou la touche 300 000 goudla? Est-ce que c'est pour la prière pour le président Sénat? Je ne sais pas. Ça qui fait mal dans l'histoire, c'est que sénateurs ou Rila tortue, qui sont experts dans mener enquête sur la corruption, l'insécurité, etc., et puis pour mon père a touché comme ça là, sénateur Youri, pas dit non. Pas dit rien sénateur Yuri! Pourquoi Mais pourquoi Sénateur Lambert qui a couille, qui gagne colonne vertébrale, l'autre de sénateurs Youri vini, l'a présente rapport sur corruption, ou a gardé sénateur Lambert qui chita ba qui a applaudi. Mais et 000 gouttes ça mon père a touché chaque mois. Qui kote li fait comme ça, comme ça, la touche c'est pour faire qui ça, s'il vous plaît? Nous tout habilité contre la corruption. Qui est-ce qui corrompit C'est ceux qui a planté la terre, yo. moun qui corrompt, c'est paysans qui toujours avaient la pli pour mettre grain en bate. C'est paysan qui toujours la ligne pour le bouler boucan pour planter jou. C'est l'icna corruption. C'est l'icapdet, six pays à peu ici. À la traque pour la vie dans pays ça est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on comprend? On a plaidé contre l'insécurité et puis mon père lui-même l'a goûté sous tani, l'a viré dans l'église, l'a prié, l'a boulet en sang contre l'insécurité, Pourtant, galilio est dans ma cacole. Sous passer mais au bas derrière mon père où on bagaye Dieu. Si on passait mon, mon tombe pas devant. Ou à passer ses bagues. Mon père man au bagayement menti c'est galiliois. À la tracade pour la vekaïte. Ou rappele ou nan jou passe yo. J'a ke toujours dil pa borisit. L'autant don bandi pral passe devant yon l'église. Li kone zon sa, son zon ki sacré. S'il tape di betis li, si span di betis, parce l'il dit, eh, la présence de Dieu. Gon japou m'passe. Mais nan jou passe yo, ki so wèk fèt. Bandi ap rentre en dedan l'église, pe pa Yo Yop kidnappe, yop touye moun. Eh bien, l'Église perd de puissance li, parce qu'elle a au joint k'ap financer gang, l'air au un pasteur qui n'a touye président cet esprit pas ka dans l'Église Les anges pas qu'à descendre pour venir recevoir l'adoration pour porter le si là Ay trop criminalité, trop impunité, trop injustice, trop hypocrisie ici, là. Hmm. Puis devant, là, pour qui. Puis devant, là, où est Jésus courage, si frère, moi, fait que vous Parce que un jour, je comprendre pour qui. Puis devant, là, pour qui. Puis devant nous, où Jésus dans gloire? Prends courage, frère, moi, fais que vous Parce que on avez un pour comprendre pour qui. Vous avez comprendre pour qui. Vous rappelez, frère, c'est ça, bien-aimé. Jovenel Moïse, qui a l'église dans la contrée bonne. a coupé franchise. si la République bouleversée! a soutenu dans la ripote oppression balé fatra. Après si dictateur, Jovenel Moïse, non à la dictature. Seigneur, pitié de nous, de ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Aïn connaît nous péché. l'homme, Jésus, Jésus. Les sécurités, l'église palais criminel elle, qui ici, fait en personne sous la terre qui a persécuté les chrétiens qui a persécuté les hommes d'affaires qui a persécuté les politiciens les militants de ce pays qui a lutté elle, pour changer le système nos frères et sœurs bien aimés yo coup de bras dans mon d'ailleurs vous coupez bras yo coup de bras, bras, bras yo boule l'ensemble yo casse et crush à tout l'eau sous différent dans mon d'ailleurs président Yo boulet magine en derrière yo sous Sénégal tout vivant frères et sœurs. Là au fin sous celui-là un un il pas capable descend nous dit faut nous joindre une équipe commando pour nous rentrer le président pour nous craser là pour pour nous comment nous cablerndel pour nous descendre trois pasten aussi té dans touyer président yo n'en bacode jusqu'à présent dès en avant la justice blanchie yo connaît juger la justice après les parce sous tabioté ensemble avec mes sénéors faut venir par explication L'église épiscopale décide de faire chrétiens arriver dans le ciel, puis rapide parce qu'il y a trop sous la terre, il investi dans acheter des pour que les éliminer. Mon capable de rappeler, Jovenel Moïse tellement prend bâton dans mes tellement prend un dans mes Oh! Il déstabilisé messieurs diaboliser messieurs Messia, me messire, ils ont déplié Jodi -jou Je ne dis à peu près ici, mais espérons comprendre. ce qui t'a passé Qui est-ce qui a ki moun ça vraiment à qui qui guibaremel Qui est-ce malgré tout, malgré kote moun nan sorti, -si, quand elle te commencé, mais sa parole dit la prêter là. Je le dis dans la Bible, l'Éternel pa reconnaître commence et finissement le reconnaître. Quand elle te sortie si ici, en bas, mais oligak oligarques, c'est eux te pour river Mais elle dit, eh, eh, quand elle sort je ne vais pas travailler comme ça. Et elle te décide faire, ouais, qui ça? qui passe, comment elle finit, comment elle assassine. Je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas, je bien dis pas, je ne Mal fait te kap de tuy, nous ki kote yo kache. Kote nek kite nan palman. Kote kantav, lambe, messie opposition radicale yo. Kote, fou nou bon petit si détail. Comment mon fait a toucher l'agence là? A la traque pou la ve été. La jovenel te di nou c'est vacaboyo, et nou te plein de yel. Nou li se lik pa li pays avance tonne je dis à mes pays à et français ça bien aimé mapzouy on bagay volé pompé la justice n'a pas aidé si nous connais nous nous connais son justice coupion que nous gagnes nous connaissons la justice casse fait couvrir ça l'appli pas agisse toute cette vicieux qui volait qui a travail pour même système et la justice pays a impliqué notre ouïe président mais vous n'avez pas besoin de vous non Je vous ai dit, besoin de justice. Vous comprenez comment la besoin de justice Depuis ce monde qui a m'aider, de depuis ce monde qui a participé tout, il président, tout a besoin Et quoi m'ouvre les frères et sœurs bien bon je les crayons marqués, pour vanter tout le monde a pu m'en Tout le a qui est ce qui qui est dans le pays ici là Foucault Ah Ah SOA hey. Oh le SOA Politiciens, paca maché Monsieur, bienvenue dans insolite nous boujounen jodis. Garde Regardez cette vidéo ça A e l'église épiscopale à la pléde, puis au premier ou mettez un visage, dit bravo! Je veux qu'on y a là, Père François qu colomba quand de chercher divers l'autre toujours. Regardez ça sa m'avem. Bon, apaye moume, bon, à e con sa mais c'est toutefois comme quand m'a la rume, mte belos, Abam <laughs> apa <m 'led>? apa... <laughs> se a pas m'led. A pas. M'y a l'impression que c'est comme ça, oh, A nous qui sommes vrais. A nous qui vrai là. A la draka pour la vie été, papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après plus de passer de l'année, les pates fonctionnent. Izine, Asphalt, ancien président Jovenel Moïse, te mette dans le pour te desservir grand site. sorti dans l'impasse. Eh bien, parole directeur départemental SID TPTCA, qui c'est Pierre-André Ronel Soufran, qui fait qu'on est, y a plusieurs route qui te doit faire à cause de en en panne. Eh bien, le 3 avril, la frère et bien-aimés, premier essai béton, bitumineux, fait d'après Pierre-André Ronel Soufran, qui te nan micro, Jean-Vanel Soliman, depuis Okaï. À nous suivre. Ah, là, ça a fait, euh, après plus de deux ans euh, de suspension. Ça veut dire que les deux ans dysfonctionnés, euh, pour le moment là, je dire qu'on est capable là. Nous, avons un nouveau et planche d'essai, nous là. première planche de nous là, on a fait là devant le commissariat Benjoua euh, en termes de mise en place de béton bitumineux, qui est communément appelé bé béton bitumineux, communément appelé bébé ou c'est ça l'île là n'a fait essai là et redémarrage des usines d'asphalte dans là dit c'est redémarrage des infrastructures routières dans le grand sud en particulier route cafo 44 pour aller vers Côte de Fer et route Torbec pour aller vers Port Salut parce que c'est deux et route Sao qui m'a ça et qui n'a pas avancé sur. eux. Pour nous déraper. Et ça veut dire que bientôt, on va commencer à mettre sur le torbek là, par exemple Oui, à mettre sur le torbek là, parce que l'essai et, et que nous faisons là, c'est un bitume qui est venu en haut depuis que l'usine est campée. Nous jouons une quantité de ça pour nous faire un essai qui est capable de varier avec environ 4 ou 5 camions. Il y a 10 camions, tout ça dépend. Est-ce que vous voulez, mais la quantité d'asphalte qui vous faites, route 44 et route 3 commande la première commande qui fait euh, au niveau du euh, ministre et, et, et au niveau de, de ah, BMPAD, est-ce que vous est voulez, mais euh, y vous pouvez. Livraison pour vous faire Nous en attente de livraison et que pour ces quantités, ça qui va vraiment de redé et redémarrer et retourner. là, il va un grande pompe qui va aller avec. Et pour le moment, ce n'est pas de charge d'affaires sur quel point. Donc, c'est pas tout, va tout, va tout, va tout de côté dans là. C'est quelque possible. Oui, alors, laissez toutes. N'est votre côté non ville là par rapport 2022. Il dépasse 50 heures de fatigue là. Et tout au bout même. Normalement, des choses elles fellent sous des trous dispersés à travers euh, euh, la route de Tobet. Mais mon Dieu, tellement soif route là, tellement soif et, et travail la. Si là. Si mal avec un camion mal bouché quelque tout, C'est sûr que pas prendre le bien. Qu'on s'invite au passé dans dans dans une villa en attente de livraison de 200 000, 000 gallons que que ministre fait comment pour nou, nous? Nous bon peut-être qu'il est, et euh, quantité de galons vous là, capable de vivre? Bon, on connaît ça, pas trop dépend de, de moi, parce que c'est une fois que je fais deux, fait fait deux, fait deux au ministre, le ministre ministre, premier ministre le ministre, ça, c'est nous c'est tant de de démarches qui ont eu que peu de prêt et puis nous avons eu ça fait? on fait, faire avec lui dans le sud. Merci Jean Vanel, c'est moment pour nous faire un coup de pied au niveau international. Ancien président américain dans notre champ lundi 3 avril 2023 dans Trump Tower. Qui c'est hôtel qui est plus populaire dans New York, côté rété 20, li pral avant, en vent, paraît devant la justice criminelle. Ancien président républicain a pour présenter devant un juge jeudi 4 Avril 2023, à cause rapport rapport ensemble avec un star pornographique. Autorité Larissio annonçait lundi 3 avril la arrestation d'une jeune femme qui est la principale suspecte d'une attaque qui était tout jour en vain dans Saint-Pétersbourg, une blogueur militaire populaire et qui était fervent partisan offensif contre Ukraine. Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait faire une visite officielle dans Varsovie 5 avril 2023, kap vini d'après sa yon officielle dans la présidence polonaise annoncée lundi 3 avril 2023. Visite ça, a une visite officielle côté président ukrainien, Vle rencontrer Polonais et Ukrainiens qui vivent en Pologne. Président Chambre, représentant américain, Kevin MC Cody, a bien rencontrer avec Président Taiwan, mercredi 6 avril 2023, qui a venu là, malgré menaces vengeance pays. La Chine, réunion en Californie, avec plaisir l'autre membres congrès, d'après sa équipe, Président MC Cody, annoncé Nayon yon déclaration li fait le 3 avril 2023. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, directez agence Internationale Énergie Atomique, la IAEA, pral le voyager dans la. Mercredi 5 avril 2023, Cap Vinila dans l'idée pour continuer discussion sous plan énergie nucléaire zaporizhia. D'après ça, yon porte parole, n'anciens nations unies annoncé lundi 3 avril 2023. Eh bien, vice-chancelier allemand ac ministre économie Robert Habek, t'es Kiev à lundi 3 avril 2023 pour premier voyage dans l'Ukraine depuis le commencement offensif Risla. D'après ça, ministre économie allemand porte que c'était un porte-parole ministère. Eh bien, frère, et ça bien aimé, ma fè Agent, yon service qui est responsable pou pour le passeport dans le royaume INI, commencé avec une grève qui a pour dirait cinq semaines, qui commençait ailleurs lundi 3 avril là, dans le cadre mouvement officiel public qui a été lancé pour demander bon salaire à condition. Travail. 4 moun fevouel pour pays sans chapeau, à lundi 3 avril, la, nan une fusillade qui fait pour dossier drogue dans Kakoum, capital tourisme nan côte nan Caraïbe, Mexique. D'après sa, autorité locale yon annonce à Yelendi. fusillade la te pete dans zon la zone hôtel pendant le premier jour. Faites Pâques dans Kankun, qui se région qui a préparé. Pour recevoir plus de 100 millions de touristes après découverte quatre 4 cadavres, la police fouque des suspects. <muches>